Comment fonctionne un radiateur à inertie sèche L'inertie thermique est la capacité d'un matériau à conserver sa température. Le fonctionnement d'un radiateur à inertie sèche repose sur une technique qui associe accumulation, rayonnement et convection. Cette technique consiste à accumuler la chaleur produite par une résistance insérée dans un cœur de chauffe en céramique, généralement sous forme de briques. La céramique employée est réfractaire, chaque fabricant a ses petits secrets de mélange d'argile noble, principalement de la kaolinite. Ce cœur de chauffe offre des performances supérieures au cœur de chauffe en acier, en fonte ou en aluminium. Les qualités de cette céramique sont une montée en température rapide et une résistance au choc thermique importante. Une conductivité thermique faible, d'où sa capacité à accumuler la chaleur cœur de chauffe est introduit dans un corps de chauffe en aluminium qui possède également la propriété d'accumuler la chaleur. Cet ensemble garantit donc la diffusion optimale constante et homogène d'une chaleur douce, procurant un confort thermique équivalent à un chauffage central, sans assécher l'air ambiant et de manière très silencieuse. L'avantage est qu'il continue de diffuser de la chaleur même lorsqu'il est éteint. Doté d'une grande fiabilité et d'une excellente durabilité, le radiateur à inertie sèche permet, grâce à son système de régulation électronique, de chauffer la brique de céramique de manière sporadique, assurant ainsi une économie d'énergie considérable. Considéré comme étant l'un des équipements les plus efficaces sur le marché, il est de surcroît facile à installer. Il est cependant recommandé de le brancher sur un circuit électrique dédié, protégé par un disjoncteur divisionnaire adapté à sa puissance, dans le respect de la norme C1500. N'hésitez pas à visiter notre site internet bâtir-sa-maison.net ainsi qu'à vous abonner à notre chaîne YouTube.